Moi, je suis autrice jeunesse depuis, depuis quelques années maintenant, plutôt dans des textes d'albums illustrés, plutôt aussi un petit peu dans, dans, dans l'humour ou dans le conte mais j'ai une double casquette puisque je suis euh, experte climat à l'Agence Française de Développement, avec Charlotte qui est ma, ma collègue de bureau climat. Et euh, ça faisait euh, un petit bout de temps que voilà, je menais ces deux vies parallèles et que ça me titillait de plus en plus de trouver un moyen de, de les mêler dans un projet de livre qui parle euh, du changement climatique, qui donne des clés, euh, mais qui en parle de manière un petit peu euh, peut-être différente de ce que je pouvais voir euh, dans la production littéraire avec euh, un, petit, euh, un petit ton frais et impertinent. Euh, et donc c'est ça la, la, la, la petite graine qui a donné euh, ce projet, euh, qui a mis un, petit, voilà, un temps à, à, à maturer dans ma tête. Et de mon côté, euh, ça va faire dix ans que je travaille dans les politiques euh, climat-énergie. Euh, j'ai commencé euh, à travailler auprès de, de grandes ONG euh, de protection de l'environnement. Euh, j'ai travaillé dans le secteur privé, euh, pour différents gouvernements, à la mairie de Paris et aujourd'hui à l'agence française de développement où j'ai eu la chance de, de rencontrer Myriam. Et, euh, et c'est vrai que voilà, transmettre, expliquer ce sujet qui est très complexe, qui peut euh, évidemment paraître très anxiogène, euh, c'est aussi quelque chose qui me tenait à c'est pour ça que depuis 2015, j'enseigne aussi à Sciences Po Paris et à la Sorbonne un cours sur le climat où c'est vrai que voilà, je vois les questionnements des étudiants, de la jeunesse, leur engagement et aussi leur soif de comprendre un peu mieux ce sujet et surtout de savoir eux ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire. Alors, euh, du coup, en effet, je suis illustratrice depuis maintenant quelques années et ça fait plusieurs années déjà que ma sensibilité est de plus en plus exacerbée concernant la question climatique. Et ça fait plus d'un an maintenant que je suis réellement engagée où j'ai rejoint un mouvement euh, climat qui s'appelle Alternatiba. C'est un mouvement qui combine les luttes sociales et environnementales et euh, où, donc en fait, on fait de la désobéissance civile et en même temps, on fait des un travail de recherche d'alternatives à Paris parce que moi, du coup, je suis dans le groupe local de Paris. Et, euh, et du coup, quel type de militante que je suis, ben j'ai eu la chance de pouvoir euh, entrer dans le mouvement en faisant ce que je savais faire, c'est-à-dire du dessin. Parce que c'est un peu un truc qui fait peur parce que je me disais, mais en fait je veux être militante, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans Et en fait, il y a des ateliers où on peut créer, c'est-à-dire faire des banderoles et faire du dessin. Et petit à petit, en fait, j'ai pu entrer dans le mouvement climat par le dessin parce que je savais faire. Et petit à petit, faire d'autres choses, de la communication, du travail de logistique, etc et du coup évidemment des, des actions sur le terrain euh, plus concrètes. Myriam et moi on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années déjà, et je savais qu'on avait toutes les deux cette sensibilité commune sur la question climatique et elle m'avait dit déjà il y a quelques années qu'elle voulait faire un livre sur le climat. Et moi déjà je disais genre, hé hey, coucou <rire> J'ai vraiment envie d'illustrer, c'était vraiment genre un enjeu pour moi il fallait que ce soit moi l'illustratrice de ce livre. Et euh, par chance, euh, le, le, la, le projet est devenu autre chose qu'un pro projet, quelque chose de beaucoup plus concret et réel. Et ça fait du coup euh, bah, presque un an maintenant que... c'est Ouais oh, ça fait plus d'un an maintenant que le, le projet est validé chez Gléna. C'est voilà et euh, et du coup euh, c'était un travail très riche vraiment en collaboration vraiment à trois à trois, plus évidemment euh, le travail éditorial où j'avais euh, vraiment un un travail très euh, précis euh, c'est-à-dire que Myriam et enfin Myriam et Cheryl Fleur ont vraiment euh, précisé en fait ce que je devais pas forcément ce que je devais illustrer mais elles m'ont donné beaucoup de conseils. Hein dans le travail d'illustratrice. C'est-à-dire, elles m'ont dit bah, « ce serait bien que tu fasses ci, ce serait bien que tu fasses ça » tout en me laissant évidemment la liberté d'agrémenter de, de, le travail avec des petits euh, détails un petit peu légers, rigolos, cocasses, etc. Alors ces idées reçues, c'est un peu euh, le, le condensé de nos dîners de famille, apéros entre potes, parce que dès qu'on dit aujourd'hui qu'on travaille dans le climat, c'est un sujet qui est tellement présent dans, dans l'actualité et qui, euh, je pense, touche beaucoup de gens, donc ça, ça vient euh, rapidement euh, euh, sur la table. Euh, et donc voilà, on est allé piocher dans ce qui revenait le plus souvent. Et on avait aussi une autre grille de lecture qui nous a aidé à, à être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. C'était un, un article de chercheurs de, de Cambridge euh, qui ont publié en fait un article de recherche sur les, les 12 excuses euh, de, euh, qui justifient l'inaction climatique. Et euh, voilà, qui était pareil, une espèce de panorama euh, de, de choses qu'on se dit pour euh, se raconter à soi-même que c'est pas la peine d'agir c'était ça qui nous a aidé, en fait, on a mêlé notre expérience personnelle et euh, ce, ce travail de recherche et c'est vrai que ces, ces idées reçues viennent toucher à de nombreux, euh, de nombreux thèmes euh, qui, euh, qui ont trait au changement climatique Donc, que ce soit euh, la manière dont on s'alimente, dont on se déplace dont on crée de l'énergie euh, avec à la fois euh, en, en identifiant en fait, le, le rôle de chacun hein. encore une fois des citoyens bien entendu avec tout le, un aspect de, de changement de comportement qui sont nécessaires mais pas seulement le rôle des entreprises, des villes, de l'État. Chacun, en fait, ça part à jouer dans ce jeu très complexe du changement climatique. Et ça va assez loin, donc ça part de... Le changement climatique, ça n'existe pas. Deux degrés en plus, ça change rien. 13 degrés, 15 degrés à Paris. Bon, voilà. Euh, la technologie nous sauvera. De toute façon, c'est de la faute des autres, des entreprises, de l'État, des Chinois, des Américains. Donc voilà, on a vraiment balayé assez large sur des, des choses qui sont vraiment, on va dire, les fondements scientifiques du changement climatique mais en allant de plus en plus sur des questions de société et, euh, et presque en fait, de, de philosophie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la jeunesse est extrêmement sensibilisée et mobilisée sur le sujet. Hein. Ce sont eux euh, vraiment qui mènent ces, ces manifestations pour le climat, cet engagement associatif, des actions des obéissances civiles. Euh, et c'est très inspirant de les voir, de les voir si engagés, euh, très jeunes. Euh, moi, ce que je vois euh, dans les universités c'est aussi beaucoup de questionnements euh, le climat c'est un sujet qui est incontournable euh, comme on le disait euh, dans les dîners de famille mais aussi euh, dans la presse dans les médias euh, dans la littérature scientifique c'est parfois difficile pour eux de voilà d'arriver à se faire une idée de tirer le vrai du faux euh, aussi euh, donc euh, on s'adresse à eux de manière très simple très directe avec euh, une entrée en matière euh, par ces idées reçues euh, qu'on qu admet c'est à dire qu'on comprend qu'il y a une part de vérité quelque part derrière ces idées reçues. Donc on, on ne cherche pas à culpabiliser, au contraire, hein, c'est parfois compréhensible d'avoir des idées reçues sur, sur ce sujet qui est très complexe. Euh, et ensuite on les détricote de manière franche, de manière sincère, de manière argumentée. Euh, solide hein, puisqu'on s'appuie sur des auteurs de référence dans le domaine du climat et avec cette touche d'impertinence, d'humour et, et évidemment à travers les dessins de de Morène qui viennent sublimer euh, ces explications qui peuvent être parfois un petit peu hardies et, et techniques. Ouais, la, la question de la cible, en fait, ça change pas le, le message. En fait, on, on, on dit la même chose parce que c'est la Réalité, c'est le consensus scientifique aujourd'hui. Donc on est vraiment sur... Euh, le fond reste le même que ce soit des adultes, des adolescents. Euh, la question, ça va plus être le, le comment... Euh, et l'accompagnement un petit peu pas à pas, ce qu'on a essayé de faire dans les chapitres, de ne pas les perdre en route, euh, surtout quand on s'aventure vers des domaines un peu plus techniques. Euh, et puis, euh, comme, comme disait Charlotte, euh, avec euh, cette, cette, cette entrée en matière, de dire, mais ce n'est pas débile, ces idées reçues, pas, on n'est pas bête de penser ça, il euh, y a une petite partie de vérité quand on dit, euh, oui, mais voilà, la Terre, ça a toujours changé, le climat, c'est vrai, ça a changé. Mais aujourd'hui c'est différent et on vous explique pourquoi c'est différent. On vous explique pourquoi il y a un consensus scientifique. On est sûr aujourd'hui que c'est la faute de l'homme, euh, etc., etc. Donc, chaque idée reçue euh, elle, a, euh, elle, a sa, elle a sa raison d'être, elle a sa part de vérité. Et on voulait vraiment pas donner l'impression que c'est les uns contre les autres, les gentils les méchants, euh, mais plus euh, d'aller vers quelque chose de plus nuancé, de plus solide avec des auteurs de référence, avec des, des rapports de référence pour montrer euh, voilà, toute la complexité de ce sujet qui a beaucoup. De beaucoup de facettes. En fait, Miriam, je crois qu'elle a souvent des idées très très précises, elle est très rigoureuse. Et du coup, elle avait une idée en tête c'était vraiment de, euh, que le livre, il est une maquette très dynamique qu'on peut retrouver justement à travers le travail du blog BD. Et euh, donc, elle nous avait envoyé pas mal de captures d'écran de ce qu'elle aimait bien, notamment le travail de Pénélope Bagieux dans son blog qui est vraiment très très cool. Et, euh, et en fait, il m'a suffit de regarder vite fait sur le blog pour comprendre un petit peu, euh, sans trop m'imprégner de son style, parce que ça, ça peut être assez... Enfin, euh, c'est pas, voilà, je peux pas faire ça. Mais disons que j'ai pu comprendre comment euh, construire une image avec le texte, comment le texte peut euh, être en harmonie avec les images, donc, Par exemple, j'ai dessiné des sortes de grosses flèches que la graphiste va inclure dans la maquette, des encadrés aussi qui vont être inclus dans la maquette, et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très dynamique, de très lisible, de très agréable et confortable à la lecture pour le, la lectrice ou le lecteur.